Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir la délégation Zapatiste en France. Heureuse et heureux de nous retrouver là parmi vous, vous qui avez fait ce long voyage, ce voyage de la vie, vous qui nous ressemblez dans, votre, dans notre combat contre l'injustice et les violations des droits humains. Nous vous saluons et saluons votre courage, votre force et votre détermination. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je m'appelle Fatou Dieng, sœur de la Mine Dieng, 25 ans, tuée il y a 14 ans, le 17 juin 2007, par clé d'étranglement et plaquage ventral, par des policiers du 20e arrondissement de Paris. Je suis membre du Comité Vérité et Justice pour la Mine Dieng et du collectif Vivolé. Vivolé est un collectif de familles, de victimes, de crimes policiers, monté en 2010 par la famille de la Mindyang. Pour briser l'isolement et unir les familles de Abdou, Abou Bakari Tandia, tué en 2014, 2004, pardon, Tina Seba, tué en 2007, Abdel Hajimi, tué en 2008, Baba Traoré, tué en 2008, Mahamadou Mariga, tué en 2010, Youssef Madi tué en 2012, et un autre, Mahamadou Mariga, tué en 2012. Le but du collectif étant d'unir les familles de victimes tuées et les blessées, de les guider sur les démarches à engager en justice. Plus de dix ans que des associations, des collectifs, comme le collectif 8 juillet, l'Assemblée des blessés et tant d'autres se sont créés dans le but de venir en aide aux victimes de violences d'état et aux familles endeuillées suite à un crime policier ou pénitentiaire un long travail de terrain, de nombreuses rencontres et échanges, le partage de la douleur, de la colère, la même ténacité face à une, injustice, face à une justice défaillante, nous, a, nous ont conduits à vouloir donner forme et force à notre combat commun pour afficher notre, cette volonté d'union, de soutien et de solidarité mutuelle nous, victimes, avons décidé de nous constituer en réseau d'entraide, vérité et justice. Nous devons nous organiser. Nous apportons notre soutien à chaque fois que cela est nécessaire pour demander réparation et justice dans un intérêt commun. Nous exigeons le respect de la liberté pour toutes et tous avec un même traitement juridique et social, une justice équitable. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Rappelons-nous cet extrait du serment des chasseurs sous le règne de Sunjata Keita, vers le 13e siècle, ou plus connu sous le nom de la charte, toute vie étant une vie, tout tort causé une vie exige réparation. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes. Force, courage, honneur aux victimes, Victimes tuées par la police et la prison, aux blessés et aux mutilés. Réseau d'entraide, vérité et justice. Alors, je vais vous donner les noms des victimes. Donc, Samir Flores, Babakar, Ibo, Lamine, euh, Aïssa, Malik, Makome, Aboubakari, Tina, Baba, Abdelakim, Mahamadou, Youssef, Angelo, Wissam, Gaï. Adama, Selom, Matisse, Ibrahima, Curtis, Morad, Shaoyao Ali, Amadou, Rémi, Dorel, Jawad, Mehdi, Bilal, Zakaria, Bouna, Zied, Alan, Osin, Zineb, Cédric, Romain, Philippe, Joaï, Fatouma, Jérôme, Moussin, Laramie, Mohamadi, Henri, Steve, Aboubakar, Sabri, Nicolas, Ismaël, Massa, Goud, Mohamed, Lactar, Abdoulaye, Olivio, Amin, Maeva, Claude Di Clodo, Idir, Sofiane, Taoufik, Sambali, Jimoni, Yanis, Yassine, Michael, Stéphane, Miguel, Bilel, Clément, c'est un crime fasciste, Yusufa, crime fasciste également, et tant d'autres que je ne vais pas être aussi...